sur le plateau. Je suis François, le responsable de la communication de l'UTBM. Je vais parler avec vous, euh, vie culturelle euh, au sein de, de belfort montbéliard Et j'ai sur le plateau Elodie et Jeanne, qui vont euh, essayer de répondre à quelques questions pour savoir si elles connaissent un peu la vie culturelle de belfort montbéliard Alors, si je vous dis 100 bénévoles, 100 participants, 15 équipes, cinéma, 15 heures, vous, euh, 50 heures, vous pensez à Festival, Festival du film d'un jour. Et Alors, jour. réponse en images Hop. Oui, effectivement, parmi les grands événements culturels, il y a le FF1J, qui est un événement organisé par les étudiants, l'Association des étudiants de Nuitéberne. Est-ce que tu peux me pitcher un peu, me résumer un peu ce que c'est que le FF1J Alors, euh, euh, j'y ai jamais participé, mais pour moi, c'est un, un concours de, de courts-métrages, c'est ça Tout à fait. Donc, euh, où des étudiants euh, réalisent des courts-métrages en une journée Festival voilà. du film d'un jour. Exactement. Et, euh, et après, euh, sont évalués par un jury, si je ne me trompe pas. Euh... Dans un cinéma voilà. de l'ère urbaine. Euh, le principe de ce festival, qui a maintenant 15 ans, c'est euh, de réunir les plus grandes écoles et les universités françaises. Pour, pour réaliser des films en 50 heures. Quand on dit un jour, c'est parce que en fait, ça ne s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'on démarre et 50 heures après, on finit ce film. Et il est diffusé devant du public dans un cinéma de Belfort-Montbéliard. Euh, voilà, évalué, et il y a une remise de prix. Et puis, euh, on a des équipes qui viennent de toute la France, voire d'Europe. Parti ce Festival. Alors, euh, deuxième question. Si je vous dis 1000 mètres, 45 minutes, 16 pistes et 19 euros. Vous pensez à... ballon au ballon d'Alsace. Alors, réponse en image. Alors, réponse en image. Évidemment, c'est moi qui clique sur l'image. Voilà, le ballon d'Alsace. Est-ce que, Jeanne, tu es déjà allée au ballon d'Alsace J'ai déjà fait de la luge au ballon d'Alsace, oui. Voilà, alors qu'est-ce qu'on y pratique au ballon d'Alsace hein on, on veut faire du ski, oui, surtout. Voilà, la luge. exactement y il, y a, il y a deux semaines, j'avais de la neige jusqu'au-dessus des genoux. Voilà, donc en fait, on est à la fois à la ville, à la fois à la montagne, à la fois à la campagne. Mm -hmm. C'est un peu l'intérêt de notre, notre, notre bassin de vie, belfort montbéliard On a l'impression, effectivement, qu'on vit à des années-lumière des capitales européennes. Mm -hmm. Or, on est un peu au cœur de tout ça. Et le Ballon d'Alsace, c'est un lieu assez emblématique parce que je sais que, par exemple, il y a des étudiants qui vont tous les soirs... Après, pour aller faire du snow, de la luge et tout mmh. ça, en fin d'après-midi, pendant cette semaine d'examen notamment, il pour faisait ça. Détendre. Et, euh, et l'idée, c'est qu'effectivement, il y a 16 pistes de ski euh, nordique, euh, ski alpin, etc. À hein, 45 minutes de Belfort, avec des bus, des neiges et tout ça. Et, et ça, c'est vraiment une chance qu'on a d'avoir ça dans la région. Alors, le prochain, la prochaine question, on va dire 19 juillet 1975. Ça, c'est plus dur. On va dire 15 000. On va dire 85 hectares et on va dire 59 attractions. Et, et si je te dis que c'est le, le, le meilleur parc d'attractions au monde, Europa tu me réponds. Park. Europa Park. Alors réponse en image, il s'agit effectivement d'Europa Park. Europa Park, c'est euh, bah, effectivement 15 000 visiteurs par jour. C'est classé comme le parc le plus, euh, le plus, le plus sexy de, de le, tous les parcs d'attractions Et Il y monde. a la plus grande descente d'Europe là-bas. D'accord, une descente comment alors euh, Descente, euh, bah, le Silver Star, d'accord, qui est la un, plus grande descente de grand en termes de hauteur. D'accord, ok. Voilà. Et vous êtes déjà allé, euh, Jeanne, t'es déjà allé au Pape à Europa Park Oui, bah, avec euh, un club de l'UTBM d'ailleurs. <rire> d'accord. <rire> avec quel club Le club. Avec euh, le club Welcome pour. Qui, euh, qui est le club des. Pour le club euh, bah, du, des voyages. Euh, qui du accueille, print, oui. qui accueille les étudiants étrangers en fait et qui leur font justement découvrir la région, euh, la région Bourgogne-Franche-Comté quoi. Alors, si je vous pose une, une quatrième colle euh, et que je vous réponds. Euh, 3 ou 4 jours, 1989, 4 scènes, 60 concerts Le FIMU non, Ah, non. presque, on <rire> presque. Ah, oui. Alors, on va, on va mettre la réponse en image. <rire> Les Oroquiennes, alors, festival qu'on ne présente plus, hein, qui se passe sur une presqu'île, au milieu d'un étang, au pied du ballon d'Alsace, justement. Et, euh, et là, vous avez l'image de, de, de cette scène incroyable, euh, au bord du lac du Malsocie. C'est euh, un festival auquel les étudiants participent euh, aussi comme bénévoles pour euh, gérer les accueils saines, les bars, etc. Euh, C'est un festival qui a été créé euh, à Belfort euh, avec des étudiants aussi. Pas par des étudiants, mais euh, avec des étudiants en, en 89, quand les, les écoles étaient encore toutes jeunes. Avant-dernière euh, avant question, assez, euh, assez simple. Si je vous dis capitale de l'Olympisme, capitale de l'Olympisme, si je vous dis euh, 2h30, si je vous réponds Lac. Et que je vous dis Suisse, vous répondez Neuchâtel Ah, on était pas mal, ah. hein, mais on n'était pas à Neuchâtel. On aurait pu, hein, mais euh, j'ai pris un peu plus gros. Euh, réponse en images. Voilà, là, il s'agit de, de Lausanne. Euh, effectivement, à 2h30 de route d'ici, euh, on, est, on est à Lausanne, qui est une, une magnifique ville suisse. Est-ce que vous êtes déjà allé à Lausanne bien Très bien. rapidement. Très rapidement. Là, alors, je vous conseille. Visiter, voilà, en tout cas, on a la chance d'être à côté, d'aller se balader au bord du lac et d'aller passer un week-end à Lausanne, qui est une ville très, très chouette, très, très riche, très, très universitaire aussi et, et qui est, qui est très, très agréable. Du coup, euh, la dernière question, alors là, elle est plus facile puisque euh, voilà, c'est quelque chose dans lequel les étudiants de MITBM, que les étudiants de l'UTBM ont inventé. Si je vous dis euh, 200 bénévoles, euh, 200 bénévoles... Euh, et plusieurs jours et plusieurs jours euh, et plusieurs jours de musique à Belfort, vous me répondez le FIMU le FIMU alors le FIMU Festival de, international de musique universitaire qui se déroule en mai en mai voilà et qui et est sur organisé sur trois jours euh, où il y a différentes scènes différentes musiques de différents pays et c'est tout, tout ça l'intérêt enfin, c'est très euh, multiculturel en fait comme mm -hmm. musique donc on découvre plein de choses et ça a été inventé par qui Par les étudiants de l'UTMB, voilà, évidemment. évidemment. <rire> voilà, donc ça, ça fait partie des choses assez incroyables, assez incroyables. Et puis, si je vous dis euh, euh, 2000 bénévoles, 6 jours, 15 heures et 170 km, vous me répondez Alors, vous me répondez On oh, va bah, Réponse en images. C'est la blague que je, que je fais à chaque rentrée aux étudiants. C'est qu'en fait, pendant toute la période de l'année, nos, nos étudiants euh, ou les participants à l'UTMB... Euh, tag euh, UT, UTBM partout, sur tous les réseaux sociaux, et c'était la dernière blague, non, nous n'organisons pas l'UTMB, mais nous aurions pu à une, lettre près, euh, à une, une inversion de l'être près. <rire> Pour résumer un peu tout ça, euh, est-ce que, est que, vous, vous est que vous trouvez votre compte, euh, parce que c'est quand même ça le plus important, dans, dans, les, domaines, dans les domaines qui vous intéressent, dans, dans, le, dans le pays de Montbéliard et le territoire de Belfort bah, Moi, je suis passionnée de musique, du coup, euh, au niveau des festivals, vraiment ici, c'est un régal. Il euh, y a Rencontres racine Racines aussi, dont on n'a pas parlé, donc euh, au niveau du pays de Montbéliard. Il y a euh, du coup les Eurokéennes qui sont un festival absolument incroyable et euh, vraiment musicalement parlant, c'est génial. Et aussi euh, pour parler euh, d'un autre événement culturel qui se déroule euh, une fois par an, il y a le Marché de Noël de Montbéliard aussi. Mmh. Qui est vraiment je ne voulais pas faire papy, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. Ah non que... mais, mais c'est génial parce qu'on a, on a va me dire, d'enfant euh, voilà, et, et, et, bah, et, et le Père Noël, on aime le voir chaque année quand même. <rire> et franchement, le marché de Noël de Montbéliard, ça, ça a fait du bien de le retrouver quand même après un an sans l'avoir eu. Et après, je ne sais pas toi, Jeanne, toi tu es arrivée un peu en période Covid oui, aussi à l'UQDM. Mais j'avais un peu peur justement d'être dans une ville un peu paumée et au contraire, il y avait quand même une vie étudiante qui était assez folle. Donc franchement, euh, j'en suis ravi, ouais. Alors elle est assez folle aussi parce que les étudiants de l'UTBM euh, et les étudiants de belfort montbéliard ont, ont inventé une vie étudiante mmh. spécifiquement parce que euh, quand ils sont arrivés ici, c'est vrai qu'au niveau culturel, on était... Assez dotés de choses euh, intéressantes, mais peut-être pas euh, qui branchaient des jeunes de 18 à 25 mmh. ans. Et, euh, et ils ont su créer tout ça et cette vie étudiante qui est absolument géniale. On n'a pas parlé de l'ensemble des salles de concert. On a une salle, on a un zénith à Montbéliard. On a des cinémas dans, dans toutes les dans les deux principales villes de l'agglomération euh, belfort molière L'agglomération de Bellefort-Méliard, c'est la plus grosse agglomération de la région Bourgogne-Franche-Comté en nombre d'habitants et en puissance économique. On a tous les grands, euh, les grands acteurs économiques, euh, les grands leaders mondiaux de l'énergie, de, des transports, etc. Mais on a aussi euh, bah, un bassin de vie qui s'est super développé à la frontière de, de la Suisse et de l'Allemagne. Du coup, on, est, on a vraiment quelque chose de sympa. Voilà. Et, euh, et pour, pour clôturer cette, cette petite séquence sur la vie culturelle, je vous propose de, de voir euh, bah, une petite capsule, euh, enfin une petite capsule, une jolie capsule sur Montbéliard. Euh, Montbéliard qui, euh, qui est une ville où euh, on a un club de foot qui va bientôt remonter euh, en Ligue 1. Et euh, je vous invite à regarder la capsule Montbéliard. Je vous remercie encore pour votre participation et, et, euh, et présentation de Montbéliard et du campus en images.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 Profiter d'un patrimoine industriel et culturel riche. Se former en mécanique générale. Supporter un club de football historique. Travailler sur des simulateurs grandeur nature. Chocolat chaud dans l'un des plus grands marchés Noël de France. Concevoir et fabriquer des prototypes uniques. révéler ses talents.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 S'est révélé ses talents. <médicules>